Ilal est un cinéaste, c'est un mathématicien. C'est un mathématicien qui a fait l'école de Belatar à Sarajevo et qui n'est pas resté très longtemps. Alors, quand il le raconte, il dit que sa mère lui manquait. Il a fait trois films, coup sur coup, qui est un triptyque, le triptyque de son village qui s'appelle Kirko. Et chacun de ces films est allé en première mondiale dans un festival différent. Donc, à Vision du Réel l'année dernière, il y en a eu un. Cette année, à It... enfin. On... En décembre 2020, 2019, il y en avait un à ITFA. Et euh, moi, j'ai rencontré euh, Hilal à Sarajevo cette, euh, cet été. Et il m'a proposé de montrer ce film-là en me disant « Tu sais, ce film, il, je l'ai fait pour personne. Euh, C'est vraiment… Euh, je ne sais pas qui est-ce qui peut être intéressé par ce film-là. C'est un film très personnel. C'est un film qui raconte un peu euh, l'histoire de quelqu'un qui est à la limite de la folie et euh, de sa solitude. Euh, et en même temps, c'est un film très osé, euh, parce qu'il utilise cette musique entêtante que nous-mêmes on n'oserait pas utiliser tellement elle est connue et reconnue par, par nous. Mais on voit bien que c'est un cinéaste qui, se, qui est un cinéaste absolument libre. Euh, il n'a peur de rien. Et l'anecdote, c'est que, moi, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup trop de musique, évidemment, en occidental que je suis. Et il a dit « Non, mais c'est ma maman qui a choisi la musique, donc on ne va rien changer ».